tourne bien le tableau qu'on voit Oula. Oula. Oula. Oula. ça Oula. c'est très compliqué c'est une très avec un chapeau très très très dur c'est hum. quand la luge ça se mange est ce que ça se mange non, ça se c'est la glace ah Est -ce Non. Est-ce que c'est un vélo Non. De la ficelle Non. Un ah, papa. Est-ce que c'est oui. un oiseau